Il les avait rencontrés dans la jungle et les avait tout de suite bien aimés. Il les avait alors accompagnés au bout du monde, avait fait de la plongée avec eux, les avait semés, leur avait joué des tours, avait même fait du cirque, du rodéo et du domptage. Il s'était empiffré de piranhas, baffré de jambon à l'os, goinfré de murène, puis il avait cogné des chiens, agressé des malfrats, des espions déguisés, des gros costauds et des gorilles trop agressifs. On avait essayé de le calmer un peu, mais il avait cogné Zorglum, cogné des soldats chinois, des passants innocents, des collectionneurs en peignoir, un dinosaure, il s'était même autocogné. En fait, il avait cogné pas mal de monde. Et puis, il avait disparu. Mais ils l'ont désormais de retour et quelque chose me dit que ça va cogner